Bonjour, vous mettez en place des dispositifs de formation à distance, digitaux ou blended Vous souhaitez soumettre vos pratiques en matière de learning à un jury de professionnels Mettre un coup de projecteur sur vos réalisations C'est le moment de candidater au Digital Learning Excellence Awards comme en témoignent les précédents lauréats, la reconnaissance d'un jury de pair, la cérémonie de remise des prix et son relais médiatique renforcent la crédibilité des projets gagnants. Ce prix met en lumière le travail réalisé par vos équipes de formation et peut faciliter le déploiement plus large du projet au sein de votre organisation. Autre intérêt à tenter votre chance, le benchmark. En posant votre candidature, vous avez l'opportunité de comparer votre dispositif de formation à ce qui se fait de mieux actuellement, dans votre secteur ou ailleurs. Vous pouvez repérer les points forts de votre démarche, identifier de nouvelles pistes pour renforcer encore vos propres pratiques et rencontrer vos pairs lors de la cérémonie qui se tient en juin. En faisant partie de cette aventure, vous contribuez à l'innovation pédagogique et au développement de dispositifs d'apprentissage de plus en plus performants. À l'heure où les solutions digitales foisonnent, les démarches en matière de learning sont toujours plus variées, innovantes, efficaces. Enfin, participer au Digital Learning Excellence Awards, c'est encourager et valoriser la capacité d'innovation de vos équipes et vos initiatives en matière de formation. Alors, convaincu Remplissez dès à présent votre dossier de candidature et à très bientôt